Salutations Internet Alors on va faire une petite vidéo vlog aujourd'hui, ça va pas parler beaucoup d'esprit critique, et en plus j'ai pas préparé de texte donc ça va être un petit peu brouillon. Parce que là ça fait à peu près un mois que j'ai plus rien sorti sur la chaîne, et pour cause, euh, bon bah je viens de déménager euh, de, de maison cette fois, pas de bureau, et puis euh, bah, c'est très très très fatigant, puis ça prend beaucoup de temps. Et par-dessus le marché, pour amortir un petit peu le choc euh, financier, j'ai décidé d'accepter euh, du travail sur deux films. Donc ça va me m'occuper de filmer en courte période, donc ça va m'occuper encore deux semaines. Et donc pendant tout ce temps-là, je n'aurai pas le temps de vous fournir en contenu sceptique. Et ça tombe bien parce que ça me permet un petit peu de me reposer, de réfléchir à ce que je fais de cette chaîne, parce que j'étais pas très satisfait de ce que c'était en train de devenir. Il y a toujours ce combat contre ce qu'est le petit point d'interrogation. Euh, qui devient une espèce de format de dénonciation où, où l'info est mal travaillée, etc. Et, euh, et vous savez, il y, a, il y a à peu près un an de ça, euh, j'avais décidé de l'arrêter, de le mettre en pause. Et ici, j'étais pas loin de recommencer. Mais bon, on va le garder, euh, on verra ce qu'on en fera. En tout cas, euh, je travaille beaucoup à essayer de me recentrer sur l'essentiel, sur du contenu vraiment sceptique. J'ai envie de parler plus de méthode et un petit peu moins d'actu. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oh, mais tu abandonnes le combat contre les affabulations de Raoult et euh, toute la clique et les anthroposophes et les machins et les trucs ». Pas du tout, pas du tout. Alors, euh, sachez que j'accumule encore l'info et quand il sera temps de faire les synthèses avec du recul, eh bien, je pense que ce sera autrement plus intéressant qu'une petite actu boiteuse euh, que je peux vous servir euh, au jour le jour. En tout cas, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler dans ce vlog-ci. La plupart d'entre vous le savent, il y a de ça quelques années, j'ai réalisé un petit film euh, euh, pour déconner, puis il y a eu des produits dérivés, il y a eu un jeu de société, il y a un disque, un disque vinyle qui va bientôt arriver, je reçois le master le 13, Je dois encore le... une fois que je valide le master, on passe à la production euh, de masse. Bref, tout ça, ça se passe bien pour ceux qui ont acheté le vinyle. Et puis, il y a aussi le fameux jeu vidéo euh, qui sortira sur Nintendo NES en cartouche, la vieille console de notre enfance. Alors, je vais vous la faire très court. Ce jeu vidéo, euh, ça fait euh, un bon bout de temps qu'on aurait aimé le sortir, mais ça traîne parce que nos vies, parce que euh, moi, j'ai eu un enfant, euh, l'équipe s'est réduite, blablabla. Bla bla. Bref, euh, la vie a fait que on n'a pas réussi à avancer aussi vite qu'on l'aurait pu sur le jeu. Ceci dit, on en est quand même à un stade où on a l'éditeur de niveau qui est fait, euh, on a toute la chaîne de production qui est bouclée, on sait exactement comment, quand et combien de temps ça va prendre pour euh, le faire fabriquer, le distribuer, et que les gens le reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et euh, en gros, il bah, n'y a plus qu'à euh, Sauf que ce « il n'y a plus qu'à euh, », bah, on n'arrive pas à le fournir, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, on s'est dit, allez, on va réunir un petit budget et on va carrément proposer aux gens de faire des stages avec l'éditeur de niveau et ce sera donc rémunéré. On va, on va acheter des stages aux gens, les stages qui seront les, les, les plus les mieux faits, les, les plus fun, etc. Et donc, euh, bah, euh, il fallait faire une grosse vidéo tutoriel pour expliquer comment fonctionne l'éditeur de niveau. Alors, c'est pas Mario Maker, c'est un petit peu plus difficile que ça, mais c'est pas non plus euh, 3D Studio Max, c'est euh, assez digeste fois enfin, qu'on a compris la philosophie de l'éditeur de niveau, on peut, on peut faire beaucoup de stages euh, très facilement. Et donc voilà, chers amis, je me suis dit, je vais profiter de, de ma chaîne, je vais profiter de, de mon nombre d'abonnés. Il y a sûrement parmi vous quelques cinglés, ou en tout cas euh, des gens qui connaissent d'autres cinglés de geeks euh, dans mon genre, qui aimeraient bien avoir leur nom inscrit en tant que level designer dans une cartouche Nintendo S euh, qui sort en 2020. Moi, je continue de trouver ça absolument génial. Donc je suis persuadé que chez vous euh, ou dans votre entourage ou même vous-même, euh, vous, vous, ça, c'est quelque chose qui peut vous tenter. C'est pas quelque chose d'ultra chronophage. Il y a une douzaine de stages à faire. Euh, évidemment, je ne vous demande pas de faire 12 stages, je vous demande d'en faire un, deux, trois. Et selon, euh, selon la qualité de ce que vous nous envoyez, on vous les achètera ou pas. Si on ne vous les achète pas, on les mettra quand même euh, euh, disponibles sur notre site. Donc les gens pourront les télécharger, les essayer. Euh, en version ROM dans, dans un émulateur. Euh, donc c'est pas fait pour rien, hein. il y aura quand même un truc. Euh, on verra même si on peut pas programmer un petit, un petit machin sur le site pour faire un petit classement, euh, top 10, machin, je sais pas quoi. Où en était, je Et donc, euh, l'idée, voilà, c'est que vous, vous, vous bossez un petit peu, vous faites un stage, on vous l'achète, il est dans la cartouche, et voilà, et c'est cool Et les gens reçoivent le jeu à Noël 2020, parce que oui, euh, allez, on se lance, on met une date, on va le sortir pour Noël. 2020, le jeu. Allez, on y croit, on va y arriver. Euh, J'espère. <rire> Et donc, euh, pour faire ça, ben c'est très simple, vous allez dans la description, il euh, y a un petit lien vers la vidéo tuto. Cette vidéo tuto qui dure deux heures, euh, écoutez-la très attentivement, hein, c'est l'unique leçon à prendre pour pouvoir être capable de faire des stages euh, avec notre éditeur de niveau. Euh, donc cette vidéo tuto contient elle-même dans sa description toute une série de liens sur euh, bah, comment télécharger l'éditeur d'ES, comment compiler le jeu, euh, qu'est-ce qu'il faut installer, Java, etc. Euh, vous verrez, c'est très simple. Il y a aussi un lien vers les films, euh, vers tout le matériel qui peut être utile pour euh, avoir de l'inspiration et, euh, et faire de beaux stages. Donc voilà, j'espère que vous trouverez ça fun. J'espère que c'est une idée qui va vous amuser. Alors on voulait, on veut vraiment que vous le fassiez pour le fun. On ne veut pas que vous le fassiez pour l'argent, même si on tenait vraiment à rémunérer les gens parce que derrière, ben nous, on va la revendre, la cartouche. Et, euh, et même si ce n'est pas pour faire un immense bénéfice, c'est quand même pour faire tourner le projet Sunday Pistols, dont je vous ai déjà parlé euh, auparavant et qui va prendre plus d'ampleur en septembre, euh, et qui permettra notamment à moi et à plein d'autres YouTubeurs de pouvoir produire du contenu plus rapidement, puisque ce sera un service, euh, y aura, ça contiendra un service destiné aux YouTubeurs, enfin bref. Tout ça pour dire qu'en faisant des stages NES, vous pouvez aider les youtubeurs sceptiques et scientifiques à faire du contenu de vulgarisation. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est un petit peu... Euh, euh, je, oui, c'est pas une conséquence directe, mais disons que ça va participer à mettre de l'eau au moulin de tout ce grand projet euh, qui est euh, finalement Sunday Pistols. Mais tout ça, on verra plus tard. Hein. Je ne vais pas vous, vous emberlificoter avec ça, d'autant que la plupart d'entre vous est là pour recevoir du contenu sceptique et pas pour m'entendre raconter ma vie et mes projets professionnels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Oui, je travaille beaucoup à essayer de développer euh, bah, le format euh, REC qui me tient toujours à cœur, puisque bah, selon moi, euh, voilà, c'est super important de parler des ressources, de l'énergie et des climats. Des énergies et des climats, tout ça au pluriel. Et puis j'essaie aussi de développer un nouveau format qui est un petit peu plus centré sur la méthode, parce que je me rends compte qu'en fait, beaucoup de gens débarquent maintenant et me disent « Mais où, où est cette fameuse méthode dont vous parlez tous ben, ?»« elle est nulle part, elle est partout et nulle part, elle est, elle est à l'intérieur de nos contenus. » Et donc je me dis qu'on va peut-être essayer de faire un format qui va un peu plus parler de la méthode vraiment euh, en elle-même. On verra ce que ça donne, on verra si j'y arrive déjà, hein, parce que je fais beaucoup de promesses qui... Euh euh, finalement euh, on change de chemin, finalement une autre idée qui vient, etc. Donc euh, on verra bien. Voilà, chers amis, tout ce que j'avais à vous dire. Euh, J'espère que vous serez nombreux à participer euh, à la création de stages euh, pour notre jeu NES. Euh, moi j'en ai fait un, j'ai fait un stage de la carrière euh, avec euh, euh, de la lave et tout ça. Euh, vous pourrez le voir d'ailleurs quand vous téléchargerez le truc. Il euh, y a Denis qui a fait le stage du vaisseau. Il euh, y a une... Euh, si vous voulez juste essayer le jeu, il est en démo en ROM, téléchargeable, sur euh, saturdayman.be. Tout, tout est dans la description ici. Il vous suffit d'un émulateur, euh, et, vous, et vous mettez le jeu dedans. Euh, ça fonctionne aussi sur NES Mini et SNES Mini, pour ceux qui ont réussi à mettre le hack, euh, HACCHI, je crois que ça s'appelle. Bref, on trêve de geekerie, on va euh, laisser la place au contenu classique de la chaîne. Je voulais juste profiter de mes abonnés pour euh, bah, tenter cette opportunité. Chers amis, prenez grand soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans le crâne, méthode dont on va reparler très bientôt, je vous le promets. Il faut juste que je finisse mon petit travail sur le film ici, et puis on se revoit avec du très bon contenu. Je vous embrasse tous, excellente vacances. Et euh, distanciation, masque, tout ça, évidemment, le masque, ça craint rien, hein, vous avez compris. Et euh, distanciation, et laver les mains, et les gestes barrières, tout ça. Vachement important parce que les courbes-là, elles, elles sont pas jolies.